ça te rend un peu fou parce que tu dis bah je peux j'arrive j'arrive déjà pas de base si j'avais le temps j'arrive déjà pas de base à mener mes projets mais en plus je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça tient plus donc ça c'est premier problème qui apparaît euh, et, et euh, la fin de la red box c'est un une un accumulation de facteurs c'est plein de trucs c'est vraiment plein plein de trucs s'il y a de l'humain qui me concerne même pas tu vois c'est de l'humain entre d'autres membres sans que j'ai rien à voir là dedans tu ouais. sais, des incompatibilités de travail des incompatibilités de penser des, des voilà bref je, voilà.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 J'ai vraiment des vidéos en tête, c'est incroyable. Mais est-ce que tu penses que le fait que toi, de ton côté, bah, tu étais avec ta femme, tu as commencé à avoir ton premier enfant et tout, ça t'a un peu écarté, tout ça Bah En fait... Euh... Genre par rapport au groupe, tu étais plus dans ton petit îlot. Alors oui, moi, je suis là, j'accepte, mmh. on fait nos vidéos ensemble et tout, mais j'ai ma femme, j'ai En mon fait, j'étais en train de réfléchir à la temporalité, mais en fait, ma, ma, ma fille n'était pas encore née. Donc, euh... donc voilà, mais... Euh...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 pour moi. Genre, il y a pas de, genre, je, je, Quand je suis sur le tournage, j je ne sais pas, un autre maxime qui ne prend pas de plaisir. Enfin, ma dose humaine de, de joie et de partage, elle a eu lieu pendant le tournage. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il n'y ait que les tournages. Parce que quand il y a des caméras, tu n'es pas la même personne, faut pas non plus... Euh. Mais euh, je n'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages ouais. avec eux. j'y peux rien, c'est ma nature, c'est comme ça, tu vois. Euh,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 Viens petit, je vais faire de toi un grand. <rire> c'est genre le vieux baron le vieux baron plutôt. <rire> Avec un cigare, je sais pas. Euh, je sais pas, peut-être un jour, hein, mais, je, je, pas, non, mais non, en vrai, non. Je vais jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas que je fasse ça. Okay. Non, mais c'est bien aussi que t'es remis un peu au clair vis-à-vis de -vis, euh, la différence entre le lieu et le collectif. Collectif qui est terminé, mais lieu qui est toujours plein de vie, parce que t'y tournes toi-même, t'y as tes employés et tes projets. Et bah, ouais. c'est un lieu qui fourmille, genre, genre tous les studios sont occupés. Euh, les studios des gars sont devenus des, des studios de tournage ou des salles de réunion. Ou des... Ça vit partout. En fait. ça, ça, ça, ça court, ça machin. Genre, je peux pas. Enfin, j'en rigole avec les gens avec qui je travaille. Je peux pas traverser la Redbox, qui est un bâtiment très long, hein, un bâtiment en longueur. Je peux pas traverser la Redbox sans qu'on me pose 10 questions. C'est vraiment. Euh... Je fais le tour par l'extérieur des fois de aussi. La, Il y a de la vie. Bah ouais. C est... C est... Mais c'est génial. Je, je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox. C'est